Bonjour Lauriane, Lauriane Bonjour Gourier. Junior. Bonjour. Donc, je te reçois dans, dans une nouvelle émission de la tribune des Vagabonds du Rêve. Donc, avant de, de qu'on se lance pour parler de ton livre, je vais un petit peu te présenter le, dans quel cadre se situe cette émission. Donc, en fait, c'est une émission d'une il y a une association qui s'appelle les vagabonds du rêve qui est aussi une maison d'édition et qui, euh, qui a recréé, remis, en, disons, remis à jour, relancé une web revue qui peut être aussi papier qui est donc une, une revue sur le, les imaginaires tous les imaginaires donc les vagabonds du rêve ont créé en, en tant qu'éditeurs des anthologies de, des imaginaires ils ont beaucoup édité de, de jeux de rôle et euh, entre autres ils sont euh, les parents d'une fin de nice fiction du festival des, de nice fiction donc depuis 2015 mon émission se situe là-dedans donc Sibyl Marchetto et Jérôme Gayol qui sont les, les les parents de cette de, de cette association en tout cas pour cette partie là donc mon, mon convié mon gentiment invité à, à créer une émission littéraire donc qui est filmée en direct qui a lieu les jeudis à 18 h donc c'est pour ça qu'on on, on, on, s'est calé, ça tombe bien, comment pendant les vacances scolaires. Et puis, il euh, devrait y en avoir deux par mois, toujours en direct, le jeudi à 18h. Donc, en fait, je, dans ce cadre-là, pour nous deux, c'est une première, hein, c'est une nouvelle. Toi, parce que tu y es invité, moi, parce que je te reçois. <rire> voilà, si on peut dire. Et donc, en fait, tu viens de, de, de sortir chez l'éditeur Multinus un roman qui s'appelle Selma Lagerloff, Contre les trolls. Euh, C'est un roman euh, qui, dont on va parler un peu plus après quand, on, quand tu, tu le te seras présenté, qui, qui n'est pas euh, de la science-fiction, qui a l'air d'être plutôt. Euh, Autour du, je dirais, plutôt d'une connotation, immersion fantastique, peut-être, tu, tu, tu me diras. Oui. Voilà, oui, peut-être qu'il n'a a aucun aucun modèle non plus et ce qui est surprenant c'est que cette Selma Lagerlof est connue ben c'est une grande écrivaine dont tu vas aussi nous parler un petit peu et ce n'est pas une biographie tu parles ton héroïne non. est une femme qui a existé donc au 19e 20e siècle mais elle a écrit elle a été primée mais ce n'est pas sa vie que tu racontes voilà donc c'est ça qui est intéressant donc c'est ça qui est étonnant aussi et en fait je, te, je j'ai préparé quelques questions parce que j'ai repotassé le livre et puis on avait un peu échangé avant. D'abord, j'aimerais que tu te présentes en tant que... Enfin, que tu dises ce que tu ce que as envie sur, sur tes, tes activités autour de l'imaginaire, de, de l'écriture, de la lecture, enfin, ce que tu fais. Si tu veux aussi parler de ton métier... Euh, euh, pourquoi pas Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera du, du roman lui-même. Et voilà, donc je te donne la parole à toi. Alors, bah, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait oui. très plaisir d'être invitée, en plus d'avoir la chance d'inaugurer cette émission. Oui. Donc, Vraiment, merci beaucoup. Alors, pour me présenter, je suis, je suis une grosse lectrice depuis toujours et j'aime en particulier tout ce qui est littérature de l'imaginaire. D'ailleurs, là, je viens, de, je viens de passer la main, mais pendant dix ans, j'ai collaboré à la revue « Galaxy, où je coordonnais la rubrique critique et où j'écrivais moi aussi des critiques, en plus bah, de, de corriger, d'organiser le, le travail de mes collaborateurs critiques. J'ai aussi participé à l'organisation de deux conventions de science-fiction, l'une en 2012 et l'autre l'année dernière, en 2020, donc ça fait, ça fait quelques années également bah, que, que je fréquente beaucoup les, les festivals en tout genre, que j'échange beaucoup avec des passionnés d'imaginaire sur Internet, et surtout que je lis, beaucoup, beaucoup. Donc euh, en quelques, voilà, quelques mots, tu as, as bien fait. La dernière, pour euh, aller à, à l'essentiel. Euh, oui. La dernière, euh, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, la dernière convention, c'était euh, où Alors c'était à Orléans en 2020 c'était une convention un peu particulière parce qu'on a été sur le film jusqu'au dernier moment en raison des conditions sanitaires. Donc, elle ne oui, s'est pas forcément déroulée comme on l'avait imaginé deux ans auparavant, au moment où, la, où notre candidature avait été retenue. Et elle s'était déroulée sur le thème de, de la voix des voix. Donc, les, les voix en général bah, de ceux qui parlent, de ceux qui écrivent et surtout autour euh, des voix des traducteurs en tant que, que passeurs de voix dont on se disait que le travail est est d'une extrême importance que ce sont des, des auteurs et des autrices aussi, à leur manière, quand ils vont traduire d'autres plumes, et que ce travail mérite d'être reconnu. Même si une des, une des réflexions qui est revenue à plusieurs reprises lors de cette convention était le fait que bah, petit à petit, quand même, ça, ça commençait à émerger. Donc on est, on est très content d'avoir pu l'organiser, même si ça a été matériellement, ça a été un peu compliqué. Oui, j'imagine, parce que y en a pas, ça n'a pas été. Euh... Oui, c'était à l'été. L'été, la convention, sans, sans est toujours adulte, été, oui. convention oui. sont toujours en voilà. été, au mois d'août. C'était la fenêtre, en fait, parce qu'après, <rire> voilà. le, le Covid nous a rattrapés. Alors maintenant, en fait, j'aimerais bien que tu... Que tu nous parles un petit peu de ce de ce projet de la ligue des écrivaines extraordinaires euh, tu es une des autrices finalement tu as eu un, un personnage donc si tu pouvais nous nous expliquer un petit peu ben, comment ça s'est passé de la filiation parce que finalement tout à l'heure on échangeait. tu parlais d'une première euh, d'une première vague de ces écrivaines et euh, comment, et puis après on discutera un petit peu de, de savoir comment on travaille en fait quand on vous dit, voilà ton personnage, voilà, invente une histoire dessus, et non pas euh, la démarche habituelle, tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus, et comment je fais pour écrire là-dessus, ce que tu fais par ailleurs. Voilà, donc oui. euh, <rire> tout à fait. C'est vrai, on n'en a pas parlé, voilà, voilà. mais on en parlera après. <rire> Voilà, mais écoute, vas-y, je te... Alors, avant la Ligue des écrivaines extraordinaires, il y a eu une, une collection chez les moutons électriques qui s'appelait les Saisons de l'étrange, où le principe était de, bah, de proposer des pulp. Alors, le pulp, pour, euh, pour présenter un petit peu ce que c'est, c'est une, une littérature de divertissement qui porte son nom, enfin qui doit son nom au papier de mauvaise qualité sur lequel c'était imprimé dans les années 20. Donc l'idée c'était vraiment bah, d'avoir des, des récits qui, bah, qui tiennent la route quand même, mais qui soient des, des récits qui font plaisir, qu'on prend plaisir à lire vraiment pour, pour se distraire, pour passer un bon moment. Et au sein des saisons de l'étrange, alors euh, quelqu'un un jour euh, imaginait, « Tiens, mais si on, on faisait un, un truc un peu à part, avec pour personnage des grandes écrivaines de la littérature qui affrontent les forces du mal ?» Et c'est de là qu'est venue l'idée de la Ligue des écrivaines extraordinaires. Donc, il y a eu un, un premier projet lancé avec, euh, avec cinq titres. Où on va rencontrer, par exemple, Marie Shelley qui va affronter Frankenstein, où il y a Anne Radcliffe qui va affronter Dracula. Et le, le principe de base, c'était vraiment ça. Et ces romans, un autre principe aussi cher à Christine Luce, la directrice de collection, c'est que ce sont des femmes qui écrivent ces romans, qui mettent en scène d'autres femmes avec une, une coloration également féministe dans ces récits. Donc la première série de cinq titres est paru Et puis là-dessus, bah, comme, euh, comme ça, ça a bien marché, bah, l'idée a été lancée de, de continuer de proposer une, une relève avec, euh, avec d'autres titres. Et c'est là qu'arrive Selma Lagerloff contre les trolls, aux côtés de Virginia Woolf, contre Ram Togot et de René Dunant contre les mutants, qui sont les trois titres de la relève dont les couvertures sont absolument magnifiques. C'est peut-être le moment de les montrer, d'ailleurs. Oui, oui, vas-y, montre-les-nous. <rire> donc, voilà, donc Selma Laguerlove contre les trolls, dont on reparlera tout à l'heure. c'est le tien, oui. Et puis, les, les deux autres. Voilà. Donc, l'illustrateur, c'est Melchior Askarit, qui a fait un travail absolument, absolument merveilleux. Oui, oui. Enfin, moi, je suis très, très heureuse de, du résultat. Oui, oui c'est effectivement... Le tien est dans les tons rouges. Voilà. Et, et gris et noir. Voilà. C'est effectivement... Chaque... chaque chaque couverture a sa thème, euh, oui. sont ses thèmes de couleurs différents. Donc voilà, c est, c est le pulp, c'est de réécrire du pulp, parce que je ne sais pas si le pulp était féministe euh, à l'origine. <rire> voilà, donc du pulp féministe. Peut-être euh, à la marge, après ce n'est pas ouais. forcément non plus un type de littérature dont je suis une, une grande spécialiste. Mmh. Oui, et puis de toute façon, ça, ça reflète aussi la période où ça a été écrit. C'était sans doute. Et ben, puisqu'on est sur le féminisme, j'ai aussi une petite question avant qu'on qu entame l'histoire proprement dite. Euh, le féminisme dans la société suédoise de cette époque, euh, ainsi que l'homosexualité dont on a parlé euh, un moment à propos de, de cette euh, héroïne qui en fait euh, était une personne réelle. Euh, Est-ce que tu peux en dire quelque chose Parce que c'est un peu… Euh, Est-ce qu'on avait à cette époque-là des personnes qui pouvaient s'affirmer en tant que femme, parce qu'on connaît dans la littérature classique des femmes qui ont écrit sous des noms masculins, et ça n'a pas été le cas de Selma Lagerlof, alors là, j'avoue que je n'ai pas assez creusé l'histoire littéraire suédoise. Néanmoins, je pense que si… Oh, c'est plutôt cette a... idée de, de, de femme forte qui, euh, qui, qui gagne sa vie, qui, qui travaille. qui C'est plutôt ça, on ne peut pas ça, faire oui. l'histoire de la littérature tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui était possible et même réel, puisque Selma Lagerlöf ne s'est pas mariée. Elle a gagné sa vie tout d'abord en tant qu'enseignante et ensuite en écrivant des livres. Et le, le prix, tu parlais tout à l'heure bah, du fait qu'elle a été primée, est, elle est quand même la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature, ce qui est quand même un, une belle avancée, je trouve, tout à <rire> fait, oui. pour son roman Costa Berling. Et le fait qu'elle ne se soit pas mariée, c'est parce qu'elle devait gagner sa vie ou parce que c'était un choix alors, en, en creusant un petit peu ce que j'ai pu trouver sur euh, sa biographie, alors, j'ai un peu pioché les éléments qui, qui m'intéressaient, qui me semblaient oui, pertinents. Oui, oui. Donc, euh, je vais peut-être dire des, des grosses bêtises historiques, mais ce que j'ai trouvé à ce sujet, enfin, ce qui est réel en tout cas, c'est que son père a dilapidé au fil des années la fortune familiale. Elle est née dans une famille qui était une famille protestante, plutôt aisée, qui vivait dans un grand domaine, et un beau jour, quand elle était âgée d'une trentaine d'années, d'ailleurs ce domaine, Marbacar, où se déroule une partie de, mmh. de l'histoire de Selma Lagerloff contre les trolls, a dû être revendue, tant les dettes de la famille étaient importantes. Et pour les spécialistes de Selma Lagerloff, on, on considère longtemps qu'elle ne s'est pas mariée en raison de, de ces questions financières, du fait qu'elle aurait dû travailler, qu'il n'y aurait pas eu forcément de dot pour elle, Or, bah, il y a quelques années de ça, sa correspondance a été rendue publique et là on s'est rendu compte qu'elle vivait à côté de ça des amitiés féminines qui auraient été sans doute plus que des amitiés, ce qui n'était pas du tout associé à, à l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Et c'est vrai que c'est un aspect un peu, un peu mystérieux. Je me suis dit finalement, est-ce que ça me regarde Moi, bah, non, pas tant que ça, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à, à garder autour du, du mystère qui va entourer le, le personnage réel. Et que oui. je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose aussi dans mon histoire. Et justement, cette donc tu as découvert ce personnage et puis après, comment on peut dire comment est-ce qu'on travaille sur commande Parce que là, tu nous donnes déjà des éléments. C'est une commande c'est pas, pas péjoratif c'est à dire que c'est mmh. presque un jeu donc comment on se dit tiens euh, voilà ce qu'on m'a donné comme sujet ou comme projet ou comme personnage qu'est ce que j'en fais donc tu es allé chercher des, des éléments et, et tu as construit une histoire qui dépasse le personnage bien sûr réel historique puisque on est dans le pulp, on est dans dans, dans la, fant la fantaisie dans le sens de euh, l'imaginaire de, de la création donc on se moque un petit peu de là la... quand on lit Selma Lagerlof on sait que c'est on a vite compris que c'est pas une biographie mais quelque chose d'autre de, de... De différents. Donc du coup, comment, tu, comment un écrivain, euh, comment toi écrivaine, tu, tu, tu as pu travailler comme ça parce que ce n'est pas évident peut-être euh, dans ton processus de création. Comment tu as fait pour euh, te servir de, de, de ces maigres éléments pour construire quelque chose quoi, qui, qui soit ce roman qu'on lit d'un bout à l'autre et qui est un livre d'action, de, de mystère comme tu l'as dit, je pense que ce qui m'a séduite dans le projet, mis à part le, le côté féministe, c'est aussi l'aspect « jeu avec ce côté, comment est-ce qu'on va prendre une, une réalité qui est, qui, bah, qui est très sérieuse, qui n'est pas forcément rose, qui n'est pas forcément accessible, ni connue de nous finalement, enfin, parce que j'ai beau avoir une formation littéraire, au final la littérature suédoise, bah, moi je la connaissais très peu. Hein. Pour moi, Selma Lagerloff, c'était l'autrice du « Merveilleux voyage » de Nils Holgersson, euh, que j'ai relu pour l'occasion, en, en sachant aussi que c'est un livre de commande que lui avait commandé le ministère de l'Éducation suédoise pour expliquer aux petits-enfants suédois toutes les belles merveilles de la Suède. C'est un livre avec des côtés didactiques, en plus de, de l'aventure, que j'avais découverte toute petite à la télé <rire> grâce aux dessins animés qui passaient dans les années 80. Donc pour moi, c'est Selma c'était c'était seulement ça. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est le contre les trolls, où là, finalement, on prend la bascule, où les trolls, ben, en termes de, de force maléfique, a priori, ce n'est pas, pas forcément les plus, les plus séduisants. Ils n'ont pas le charisme du vampire, ils ne vont pas avoir le, le côté grandiose des dragons, et c'est l'autre aspect qui m'a qui m'a séduite en fait. Disons que c'était un, une créature monstrueuse dont je me suis dit qu'on avait, qu avait encore beaucoup de liberté pour la travailler, qu'elle avait peut-être été moins exploitée que d'autres et que de fait ça, bah, ça permettait, euh, enfin, en tout cas moi en tant que lectrice, ça me permet d'avoir peut-être moins d'a priori quand je vais croiser un personnage de troll qu'un personnage de, de vampire ou de sorcier. Donc ça a été, je pense que c'est parti de là, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de cette femme qui, bah qui par ailleurs était quand même quelqu'un de, bah de, de sérieux pour, <rire> pour ce que j'ai pu en voir en l'associant à, à ces monstres qui, bah qui ne l'étaient pas du tout, tout en essayant de rester le plus réaliste possible parce que ça faisait partie du projet aussi de réellement s'inspirer de, de choses réelles, d'avoir un côté, un côté très réaliste pour raconter une histoire qui ne l'est absolument pas. Donc j'ai aussi lu bah, des romans qui se passaient en Suède, qui ne m'ont pas forcément intéressée, mais pour essayer de me plonger vraiment dans, dans l'ambiance de ce que c'est que la Suède, qui est un pays que je ne connais pas non plus. J'ai lu beaucoup de choses de Selma Lagerlof, notamment euh, Marbaka. Je sais que je le prononce très mal, parce que j'ai écouté du suédois aussi, pour me ah, mettre oui, dans l'oreille et dans non, pas... <rire> Donc Marbaka, c'est son autobiographie et là, ça a été... et là en fait, j'ai plein d'idées qui me sont venues à l'esprit parce que elle décrit vraiment les lieux de son enfance avec avec beaucoup d'affection et beaucoup de détails aussi. Donc j'avais en tête une une bonne partie du, du théâtre, euh, du roman qui était encore en gestation à ce moment-là, elle a aussi écrit des nouvelles fantastiques qui, qui m'ont beaucoup rappelé celles de Maupassant et qui sont, enfin, qui sont très agréables, qui sont très accessibles. Donc elle avait aussi un, un, côté, un côté lié au merveilleux, parce que le, le folklore, les contes, c'est aussi quelque chose avec lesquels les, les petits-enfants suédois grandissaient réellement au XIXe siècle. Oui, ça on le voit dans le roman. Dans, oui, dans le roman lui-même. Bah, écoute, on va arrêter de tourner autour du poids Et tu vas nous présenter l'intrigue et les personnages, en fait, en gros, sans déflorer le sujet, bien sûr, oui, bien. parce que l'idée, c'est que à la fin, les gens courent l'acheter aux utopiales qui sont Oui, tout à fait. <rire> voilà. J'en emmène une. Style, les... voilà. Et donc, bah écoute, bah parle-nous, présente-nous, et puis après, on parlera de, de quelques éléments plus plus précis, mais euh, qui font le, le, ce, ce monde qui, qui est quand même très surprenant au début quand on, quand on entre dans le livre, Donc, qui, qui est très poétique aussi d'ailleurs. Par... Alors vas-y, à toi. Qu'est-ce euh, tu... que raconte Selma Laguerloff contre les trolls alors, je vais essayer de ne pas trop, pas trop m'étendre, mais tout commence en fait quand, quand elle est toute petite fille, parce que pendant les premières années de sa vie, Selma Lagerloff a été atteinte d'une tuberculose osseuse qui lui a laissé des séquelles par la suite, et petite fille, elle ne, elle ne pouvait pas marcher. Donc, bah, une partie de sa famille, enfin même sa famille, pensait qu'elle resterait, qu resterait handicapée, qu'elle ne marcherait jamais. Et puis, lors d'un voyage, alors ça, je pense qu'il y a une part peut-être de mythologie familiale, un beau jour lors d'un voyage sur un lac, hop, elle s'est levée. Elle est... donc, je ne suis pas certaine que ça se soit passé comme ça, mais toujours est-il que quand elle était enfant, elle ne pouvait pas se déplacer librement. Donc, elle passait, elle passait beaucoup de temps au coin du feu à écouter les histoires que lui racontait sa gouvernante ou d'autres personnes du village hôtel. Donc, je suis partie de ça en l'imaginant petite fille avec une, une vieille dame qu'elle surnommait Tante Maga dont on, dont on sait assez rapidement dans l'histoire que c'est une, une femme de caractère, pour le coup, qui aurait une connaissance un petit peu, un petit peu surnaturelle de toutes les créatures qui, qui vivent dans la nature suédoise. Et donc un beau jour, alors que cette femme est là pour la surveiller, parce que Tante Maga a des soupçons sur les, les capacités qu'aurait Selma, et bien il se trouve que, que la petite Selma voit un oisillon tomber du nid, et là, il y a une espèce de tas de cailloux qui vient lui arracher la tête. Donc, elle est absolument horrifiée de voir ça. Et puis, la, la tante Maga arrive, ramasse le tas de cailloux, elle lui dit, Ah, ben en fait, ma petite fille, tu peux le voir, ben ben je suis très triste pour toi parce que finalement, tu vas avoir de grandes responsabilités. Et effectivement, de là, ben Selma découvre qu'elle a une capacité de... Alors, peut-être, j'aimerais pas trop parler de double vue, mais peut-être de, de perception ou d'attention au monde qui l'entoure qui est supérieur à la moyenne et qui lui permet de de voir en fait toutes ces créatures un peu magiques un peu merveilleuses qui qui habitent la Suède qui habitent le monde dans lequel on vit donc ça c'est quand elle est petite donc là-dessus on passe à l'âge adulte où elle, il y a des vacances dans le pensionnat pour lequel elle travaille elle revient donc retrouver sa famille à Marbaka et là un, une, euh, une dame du village vient de mourir, donc son retour n'est pas la fête habituelle, elle est très triste et puis dans les jours qui suivent un garde-chasse euh, qu'elle connaît bien puisque c'est une petite communauté vient la chercher et lui dit bah, « écoutez, euh, vous allez devoir euh, venir avec moi, j'ai une lettre à vous remettre je dois vous accompagner euh, sur un, un lieu où un crime épouvantable a été commis, j'en suis vraiment désolée une dame ne devrait pas voir ça » Donc Selma lit la lettre qui lui confie une mission qui va être d'enquêter sur ce meurtre épouvantable puisque la Ligue des écrivaines extraordinaires la contacte et considère bah, qu'elle est la personne de la situation. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'idée de cette Ligue, c'est qu'à chaque fois, les écrivaines de la série sont contactées par la Ligue, par un, un moyen ou un autre, mm -hmm. qui va leur confier une mission. Et donc la mission de Selma Lagerloff, ça va être pas bah, de... De, de voir ce qui se passe avec euh, avec les trolls puisqu'il y a quand même toutes les chances que ce soit eux les coupables et d'essayer de comprendre pourquoi du jour au lendemain ils redeviennent des monstres sanguinaires alors que tout allait bien auparavant voilà et puis on va s'arrêter là parce que parler sinon tu vas nous raconter toute l'histoire <rire> puis... euh... Un peu de, de violence, disons, pas mal Petit de violence viol, finalement. <rire> parce que, et, euh, et en fait, avant de, de je voulais parler aussi de, de la construction des paysages. Mais avant, en fait, je, c'est, il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que les trolls sont vraiment des, c'est des créatures de pierre. Et tout le, et mmh. ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton, c'est ta façon de transformer. Des éléments de paysage, surtout dans certaines scènes particulièrement fortes, en, en créatures, euh, avides de sang du coup, parce qu'elles sont furieuses contre le genre humain, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a cette, cette… je trouvais très très puissante cette image de… Ben, en fait, une falaise qui devient un troll. Enfin, c'est presque du, du film, quoi, presque animé, quoi, pour le coup, si on peut dire. Merci. Donc, <rire> euh... Non, non, mais c'est réel. Hein, je... Surtout euh, la dernière, enfin, l'une de... des dernières scènes, mais j'ai pas la raconter parce qu'elle est... Elle est vraiment belle en plus. Donc du coup, c'est assez. Euh... C'est quand tu as construit effectivement euh, ces... ces créatures. Donc euh, tu m'as parlé des trolls. Il y a un autre petit personnage qui est une espèce de fée du logis, si on peut dire, qui s'appelle les tontes, qui sont pas des fées, mais des sortes de, de gnomes peut-être. Sont... de gnomes, en fait, si on dit comme ça oui, parce que pour le coup, les tontes, là, c'est vraiment des personnages très très très répandus dans le dans le folklore suédois. Et d'ailleurs, on en croise un dans dès les premières pages de, du merveilleux voyage de Nils Holgersson. Ce sont vraiment des, ah oui. des petits lutins qui sont qui sont les protecteurs des maisons. Et, qui, et auquel on attribue des pouvoirs magiques. Et un des grands drames de Selma quand elle est petite fille, c'est de se dire, mais il paraît qu'il y a un tonte ici, donc on leur donne, on leur laisse des restes à disposition pour qu'ils viennent les chercher. Et un des grands mystères de Selma petite fille, c'est de se dire, mais bon sang, moi j'aimerais bien les voir, les tontes. Et puis au final, elle est en capacité de les voir aussi. Oui, puis euh, ils ont un rôle à jouer aussi, euh, parce qu'elle va se retrouver à gérer des tous ces héros surnaturels, si on peut dire, dans, dans le roman, pour arriver à, à boucler son enquête, parce qu'elle mène une enquête assez dangereuse en plus. Dans, dans le... oui, il y a aussi une, une, une chose dont tu m'as parlé, c'est la... comment tu as créé le paysage du roman qui, qui n'est pas uniquement un décor, puisqu'il génère des puissances et des forces, mais c'est aussi un, un voyage dans le voyage, aussi, il fait partie, c'est aussi un protagoniste du, du je ne sais pas comment dire, c'est la nature, euh, quand elle va sous l'eau, quand, quand elle va dans la forêt, c'est une nature qui est animée, animée, et où tu n'as pas encore eu l'occasion de te rendre, pour le constater toi-même, mais, mais tu as réussi avec une autre nature animée qui est celle de l'Orléanais si je peux dire. Donc, Si oui, tu peux ça... nous dire un petit peu comment tu, tu as tricoté finalement ce, ce, nouveau, ce nouveau décor à partir d'un décor ima, complètement imaginaire même si euh, tu as travaillé, j'imagine, bien sur euh, des documents réels, sur des livres, et puis ce que tu as vécu, euh, entre guillemets, dans ta chair, ce, la région où tu habites, et enfin euh, la nature a, a beaucoup d'importance dans ton roman. Donc, c'est assez. Euh, oui, puis je pense qu'au début, ce n'était pas. C'était pas forcément quelque chose de volontaire. Mm. Ça s'est fait. Je pense qu'elle a pris de plus en plus de place sans que, sans que je ne m'en aperçoive, au fur et à mesure de l'écriture, parce que j'avais. Mon... J'avais ce, ce grand souci du réalisme, toujours pour un récit qui ne l'est pas une seule seconde finalement. Mais je, donc je voulais vraiment un cadre qui, qui soit réel. Alors c'est vrai que moi j'ai grandi au fin fond de la campagne, là où il y avait de la forêt, les arbres c'est quelque chose qui m'est très familier. Mon père était béniste, il travaillait le bois, enfin, j'ai connu le, le bois sous toutes ses formes. Donc, la, la forêt, pour moi, c'est un cadre qui m'est familier. Une question que je me suis vraiment posée, c'est finalement, moi, je connais la forêt bah, française, là, de chez nous, en région centre, mais la forêt sudoise, c'est certainement pas la même. Donc, bah, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Google Images aussi à voir comment étaient situées les montagnes les unes par rapport aux autres, la géographie des lacs. De... J'ai lu, lu des guides touristiques, et puis oui. plusieurs romans suédois pour la jeunesse aussi, dont un dont j'ai totalement oublié le titre, où c'était l'histoire d'une… D'une jeune fille. Alors c'était une histoire fantastique et cette jeune fille bah, vivait sur, dans une zone donc il y a beaucoup d'îles en Suède dans une zone, enfin sur une île et tous les matins elle prenait son bateau pour aller à l'école. Avec, euh, avec des éléments où elle parlait des, des arbres qu'elle pouvait croiser, euh, des oiseaux, des choses comme ça. Et mm -hmm. c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, je notais de temps en temps, je me disais tiens un choucas. Alors un choucas, qu'est-ce que c'est d'ailleurs Est-ce qu'on dit choucas, choucas Je ne sais pas. Bon ça fait local, ça je vais garder, je m'en servirai peut-être. <rire> Donc j'ai accumulé tout un, tas de, tout un tas de choses, dont certaines que je n'ai pas du tout que pas utilisées, hein, au fur et, à, et je pense que petit à petit ça s'est enfin construit comme ça, vraiment, à force de, de, de regarder des, des photos, d'aller lire des récits de gens qui avaient voyagé, qui avaient campé dans les forêts, enfin je pense que c'est un, un cumul de choses annexes ou de, de magazines de voyage que j'ai feuilleté d'un œil distrait pour aller piocher un, un détail de temps en temps qui me semblait intéressant, pas forcément pour le garder, mais pour essayer d'avoir de coller le plus près à, à ce qu'on peut réellement trouver dans les environs de, de Marbaka. Alors peut-être qu'un qu Suédois qui connaît la région ne va pas du tout s'y retrouver, hein. ça c'est possible aussi ça, on ne sait pas. Hein. Si je peux dire, chaque fois qu'on décrit un décor ou un paysage, on le réinvente. Donc, chacun le voit de sa manière. Donc, je ne pense pas que les Suédois viendront. Te... Surtout que tu parles de leur grande écrivaine. Il faudrait déjà le traduire en suédois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, en fait, il y avait ça donc, qui m'avait frappé Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est, en fait, quand on prend le livre, ce sont des chapitres très courts et tous ont un titre. Alors, je sais qu'il y a une certaine fantasie, une certaine écriture de fantasy où les chapitres ont des titres, mais c'est complètement à contre, enfin, pas contre-emploi, si on peut dire, c'est... C'est pas du tout cette démarche que tu as, mais tu as des titres et parfois c'est, ça ajoute une note humoristique. Alors, comme euh, un peu sur bah, <rire> euh... <rire> une des, une des consignes de la directrice de collection, c'était qu'il fallait du fun, il fallait qu'on s'amuse. Et j'avoue que sur les titres de chapitres, je me suis fait un petit peu plaisir. Alors, comme je te le disais, je ne sais plus précisément à quel moment je me suis dit que j'allais adopter la démarche pour tous les chapitres, mais j'ai écrit une partie de ce roman pendant le confinement, où l'ambiance était quand même triste, déprimée. <rire> et puis, tous les soirs, en jouant au Lego avec mon fils, j'écoutais de la musique joyeuse. Et je suis, une, je suis une grande, grande fan de vieux punk français des années 80. Et puis, eh bien, un moment, en écoutant Ludwig van de 88, je me suis dit, mais ça... Donc, ils ont une, une belle chanson qui s'appelle « Oulala, Et je oui, me suis si dit, ça, le titre, oui. pour le chapitre avec la scène de torture, ce serait pas mal. Et puis, de là, de, de fil en aiguille, en fait, euh, je, me... enfin, je pense que l'idée est vraiment venue de là. Donc, il n'y a pas que des titres, euh, mais... des titres de chansons, même s'il y en a une grande partie. Après, il y en a beaucoup que j'ai un petit peu un petit peu remanié aussi par oui, exemple il y a l'antre de la reine de la montagne parce que quand même on ne pouvait pas faire autrement que, que faire référence à la caverne des trolls <rire> oui. de Piergint à un moment <rire> ou un autre et, et voilà donc c'est venu comme ça en fait et c'est vrai qu'à bah, la fin une fois que j'en étais aux, aux dernières relectures il bah, y a très peu de chapitres pour lesquels le titre ne m'était pas apparu comme une évidence oui, en plus, là, je, je le feuillette, euh, effectivement. Il y, a, il y a Brassens aussi. Et oui, le oui. Rado, Ce n'était pas le radeau de la Méduse, si par hasard, sous le pont des Arts. Et, après, à chaque, et pourtant, c'est ce un contrepoint à des, à des scènes assez, assez terribles, finalement. Parce que. Euh, enfin, je n'ai pas raconté ce qui se passe, mais. Non, alors. Quand après on lit ça, on s'attend pas à <rire> ce qui va arriver, quoi. Donc, en fait, on est surpris en permanence par l'action, le, le, les rebondissements. Oui, je pense qu'effectivement, c'est du pulp. Quoi. Ça a un côté un peu. Ça part vrai un que petit le... peu. Le, le décalage en fait qui a parfois me plaisait beaucoup. Enfin moi ça m'a beaucoup fait rire personnellement. Puis, je crois que c'est Neil Gaiman qui dit que dans ses conseils aux jeunes écrivains qu'il faut rire de ses propres blagues. Bon moi ça m'a fait rire. Alors il y aura peut-être que moi mais bon c'est pas grave. Hein. J'ai passé un bon moment là-dessus. Ou ça, ça puis, donne envie de a... chanter. Oui ça en donne, plus ça donne des petites <rire> musiques dans la <ma> tête aussi. <rire> je pense que enfin pour Brassens euh, entre autres, et puis il y a un certain nombre il y a le, le Macadam Circus aussi, des Berruriers Noirs enfin il, y a, il y a un tas de choses, les punks, les punks pardon, les trolls ont un côté très punk dans le sens où ils sont complètement anarchistes en fait, ils n'en ont rien à faire de rien, ils font ce qu'ils veulent, ils sont dans l'immédiat, enfin ça... du coup je trouvais que ça leur allait très bien aussi voilà donc c'était euh... et en fait il y avait aussi euh... Pour, euh, donc, en fait, il y, a, il y a aussi un aspect qui est intéressant c'est que fin 19e, début 20e, c'est l'essor le, des de sciences, c'est le rationalisme qui s'installe, en tout cas je pense que la Suède n'y a pas coupé non plus, et, et, et mettre ce roman effectivement à cette période, euh, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, cartésiennes, euh, alors que la nature est complètement, se re rebelle en fait, on a l'impression qu'elle se rebelle, ça a dû aussi être euh, quelque chose d'amusant à écrire, non de, Ou, oui, ou c'est venu trop... comme ça non, je pense que c'est venu comme ça. Je n'ai pas trop mmh. pensé au, au fait qu'on était dans, dans une période d'avancée scientifique. Non, ce n'est pas, pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Par contre, c'est vrai que je me j'ai beaucoup réfléchi à cette, à cette capacité qu'a Selma Lagerloff de voir des choses que tout le monde n'est pas en capacité de voir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que ça me paraissait, peut-être, je me suis demandé s'il n'y a pas un moment où j'allais trop loin par rapport à la réalité du personnage. Ah d'accord, oui. En, en fait, c'est là où moment... ça m'a... Je me suis demandé si ce n'était pas peut-être quelque part une sorte de, de solution de, de facilité, mais sur le moment, ça... c'est quand même ce qui me paraissait la, la moins mauvaise. Donc, euh, donc ben, j'ai décidé quand même de rester sur l'idée qu'elle aurait eu un pouvoir magique en plus, sachant qu'à la fin, du merveilleux voyage de Nils Gerson. Alors, je vais me permets de spoiler cette histoire, parce que ça, ça finit bien quand même, Nilsson Gerson. Oui, il finit par, euh, par atterrir dans une ferme où, qui, en réalité, est le domaine de Marbacca. Et puis, il y a un espèce de regard rétrospectif où l'autrice, ou Selma Lagarlov, enfin, narratrice de son livre à la fin, écrit voilà, qu'elle a rencontré ce petit personnage chez elle. Donc, je me suis dit, bon, finalement, je vais, tendre, je vais attraper la perche qu'elle avait tendu sans savoir quand, quand elle avait terminé son roman. Oui, ben oui ben c'est bien, bien, <rire> bien vu. Alors, j'ai encore quelques petites questions. Ah oui, alors là, tu as parlé, as parlé du Covid, effectivement, écrire un roman de voyage, ou en tout cas, il y a un voyage, parce qu'il a personnage, pour trouver la vérité, mmh. pour résoudre l'énigme circule beaucoup dans des conditions effectivement très dangereuses, dans une nature qui est aussi violente parce que c'est la fin de l'hiver. C'est quand même la période où il est... C'est une période très... Enfin, dans les pays nordiques, c'est l'explosion, l'eau, se oui. dégèle. gels, enfin, tout. Ouais, et puis il fait froid, oui, il oui. pleut, enfin, tout ce, tout ce qu'elle aimerait faire. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, elle, elle le dit, quand elle fait étape chez elle, tout ce qu'elle aimerait faire, c'est s'installer tranquillement à son bureau, écrire des histoires et rester au coin du feu. Ce n'est pas du oui. tout euh, aller crapahuter dans la forêt pour euh, résoudre des problèmes avec lesquels elle n'avait rien à voir à l'origine. Oui, voir tomber dans l'eau... Donc oui. en fait, euh, du coup ça, donc ça c'était oui, donc c'était drôle, enfin c'était drôle, c'était une façon aussi de s'évader puisque écrire par temps de Covid, euh, il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu beaucoup de mal à le faire, hein, parce que ah, Je ne dis pas que ça a été facile, hein, c'est pas là que j'étais le plus ouais. efficace, non c'est là vrai que j'ai eu vrai. les idées décalées en me disant tiens euh, et si <rire> se passait ça, et si je mettais cette phrase là, et si euh, je donnais des noms complètement absurdes à mes chapitres. Oui, d'accord, c'est une défense. C'était plutôt <rire> une défense. Ça. Et justement, et, et, enfin, justement, pas justement, mais euh, on a parlé des trolls et de la communication, du fait que certaines personnes, il n'y a pas qu'elles, oh, sinon, bon. qui les voient, sinon, il n'y aurait pas eu d'histoire quelque part, il n'y aurait pas provoquée. Du coup, euh, on avait parlé de. Une, une, une chose qui t'intéressait par rapport à ton autre métier d'enseignante, c'est de communiquer dans une langue avec quelqu'un dont on n'est ne, on pas sûr ni qu'il vous comprenne mmh. ni que vous le compreniez. Donc, est-ce que tu peux développer ou, ou en quelques mots cet aspect dans le roman que tu as qui que tu as un peu vu ah oui. aussi, qui est rendu dans les, plutôt dans les, les attitudes et les dialogues inter-espèces, si on peut dire alors ça, après, c'est des choses... Enfin, c'est plutôt à la, dans les lectures finales que j'ai compris d'où venaient ces, ces problèmes de dialogue et de compréhension. Avec ces, elle le dit à un moment qu'elle commence à être fatiguée d'avoir échangé avec des créatures qui maîtrisent mal le verbe parce que ben, ce n'est pas évident, ça provoque des malentendus. Et c'est vrai qu'à titre professionnel, en fait, j'enseigne le français dans un collège, donc j'ai des collégiens tout à fait classiques. Et à côté de ça, j'ai des élèves qui arrivent de l'étranger qui parlent peu ou pas français et qui ont été peu ou pas scolarisés. Donc, mon travail principal, c'est de leur enseigner la langue française. Et dans les premiers temps, quand ils, bah, quand ils arrivent et qui n'ont jamais entendu de français de leur vie, il y a quand même besoin de, de quelques semaines où on apprend à se connaître, on essaie de communiquer comme on peut on essaie d'avancer, et finalement, il y a cette, euh, cette possibilité, je ne dirais pas que c'est une crainte, parce qu'on apprend à faire avec, mais cette possibilité du malentendu perpétuel. Ou mmh. même si les pays d'origine sont, quand on a des élèves qui viennent souvent des mêmes pays d'origine, on sait à peu près quels sont les impairs à éviter, mais on, parfois, quand je les vois me regarder avec de grands yeux, je me dis, mais si ça se trouve, j'ai fait un geste qui est absolument grossier dans leur langue d'origine, j'ai peut-être transgressé un code culturel que j'ignorais, fait une maladresse... Euh, malgré moi, et c'est à la relecture de Selma Lagerlove contre les trolls que je me suis dit « mais en fait oui, c'est exactement ça, est... elle est aussi là-dedans, dans la difficulté qu'il y a à communiquer avec l'autre et a fortiori quand cet autre n'a pas, pas du tout le même langage, il va falloir essayer de trouver des, des mots, des choses communes pour se comprendre, non seulement se comprendre mais aussi s'entendre dans le sens où on va pouvoir se mettre d'accord sur, sur des choses à faire ou pas pour la suite ». Donc, c'est en fait on, on, un écrivain fait feu de tout bois, quoi, donc, Voilà, même inconsciemment. <rire> je même inconsciemment. pense que là, oui, c'est mon inconscient qui a parlé pour ça. Voilà, donc en fait, euh, donc, donc, quand je, je, je revois un petit peu les, euh, le pulp, tu en as parlé au début, donc euh, tu penses que là, c'est quelque chose qui, euh, jusqu'ici, le pulp, moi, l'image que j'en avais, c'est. C'était plutôt de la, de la bande dessinée, mais manifestement, non. C'était aussi des, des Il y textes, avait aussi écrits de, la, de la nouvelle. C'est l'idée de la... la peut-être de, en... oui, de, peut de la littérature de gare qu'on va acheter, enfin gare sans que ce soit péjoratif, attention, hein, mais du texte qu'on va, ou de la BD, pourquoi pas, qu'on va acheter en se disant, bon, allez, ça va m'occuper le, le temps d'un voyage en train, mm -hmm. et puis je vais passer un bon moment. Donc voilà, et c'est dans cette démarche donc, que tu as effectivement et de l'action, du rythme euh, des, des rebondissements bien sûr et puis il y a un mystère à résoudre pour, euh, pour faire oublier euh, pour ce qui est des, des, des anciens pulp en tout cas ou des anciens romans de policiers bah, que le train n'arrive pas <rire> ou qu'on qu l'attend toujours <rire> au moins pour l'instant on ne s'ennuie pas on passe un bon moment donc effectivement il y a cet aspect euh, qui est intéressant qui n'est pas souvent reconnu quand on écrit, souvent on ne dit pas, les gens vont passer un bon moment. C'est presque un gros bon. Bah, on l'espère quand même. Non, je on l'espère, que... mais on espère surtout qu'ils verront qu'on est torturé. Enfin, je parle de, je, je, je fais des grosses caricatures de la littérature plus globalement. Donc, passer un bon moment, c'est, oui, effectivement, c'est la première, oui, c'est la première raison d'ouvrir un livre finalement. C'est de regarder un film d'écouter de la Sachant que là, en plus, il y avait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, mais je, je crois que je l'ai déjà dit, hein, tant pis si je radote, c'est le côté aussi bah, militant qu'il y a dans la collection, dans le fait de se dire, oui. le personnage, c'est une femme, a priori, elle est dans un monde où euh, on ne va pas lui accorder euh, beaucoup de pouvoir, et bien néanmoins, c'est elle qui, avec euh, ses moyens qui lui sont propres, va réussir à, à sauver l'humanité, parce que c'est ça l'enjeu de oui c'est bah, à chaque fois, de chacun un... des tomes de... de la Ligue des écrivaines mmh. extraordinaires oui. <rire> elles sont là pour sauver le monde et elles le font discrètement sans rien demander à personne euh, oui voilà elle a essayé d'être discrète enfin... mais elle est tombée oui. comme enfin, bref. <rire> Pas le plus oui. comme elles peuvent <rire> voilà. alors maintenant on va un petit peu sortir de, de... en partie donc, de Selma Laguerloff contre les trolls et est-ce que tu as envie de, je t'avais demandé si tu voulais nous citer, parler un petit peu d'un auteur où ou deux ou d'un seul qui que j'aurais appelé un auteur tutélaire quelqu'un qui t'a à une période de ton de ta vie ou de ta période d'écrivaine t'a plu ou tu te dis tiens ou qui t'a inspiré quelque chose ou tu m'avais parlé de, de Terry Pratchett en particulier je sais pas si disons que l'histoire des trolls euh, ben, je crois que les, les, trolls, euh, les trolls lui doivent un petit peu et puis moi, je lui dois, je lui dois un petit peu en tant, que, euh, en tant que lectrice. Alors bon, ça a pas, je sais que ça n'a pas grand-chose d'original mmh. de dire que c'est vraiment un auteur qui a beaucoup marqué ma vie, mais le fait est, le fait est que c'est une réalité. Hein. J'ai commencé à le lire quand j'étais étudiante et c'était mes premières semaines... Euh, à la fac, il y avait la bibliothèque à côté à laquelle je venais de m'inscrire, il y avait une bonne partie des, de la collection des annales dans l'édition dans La Dalente, en fait. Et je m'étais dit « oh, il y en a une grande série », si ça me plaît ça va m'occuper un moment et en fait je l'ai découvert sur ce critère en disant il y en a d'autres, si c'est bien ça va, j'ai des réserves <rire> et puis bah, le fait est que non seulement j'ai trouvé ça bien mais, mais très très bien et que c'est un auteur bah, que j'ai continué à lire, que j'ai continué à, à suivre, quand il a annoncé euh, sa maladie euh, ça m'a beaucoup touché. alors que c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement je l'ai connu juste en tant, que, en tant que lectrice à travers mmh. ses livres, mais c'est vrai que le l'univers du disque monde m'a profondément marqué à, à plein de niveaux, que ce soit en termes d'imaginaire, en termes de, de réflexion toujours sous-jacente sur le réel, que ce soit pour, pour cet humour britannique un petit peu piquant, pour le côté parodie aussi de, de fantaisie, et puis pas seulement, et puis la, la grandeur de ses personnages, parce qu'il a, il a certains personnages récurrents qui sont absolument fabuleux. Oui. Vrai. Donc c'est vrai que mes, mes trolls sont en pierre, mais peut-être aussi parce que j'avais rencontré chez lui d'autres trolls en pierre, avec des dents en pierre précieuse, il enfin, y, a, y, a y a des choses qui, qui en viennent, alors j'ai essayé de m'en détacher, hein, parce que c'est vrai que pour le, le troll que j'ai en tête en premier, c'est celui de Terry Pratchett, donc j'ai essayé de l'évacuer, mais je, je, lui, je lui dois néanmoins beaucoup, et pas que pour les trolls <rire> Alors maintenant, j'ai là, oui, en leur avance. Euh, est-ce que tu pourrais nous, est-ce que tu as un projet en ce moment, euh, sur quoi tu travailles, parce que j'imagine que tu n'as pas arrêté d'écrire. Non. <rire> Et que est-ce que tu as un projet actuellement ou Alors j'ai plusieurs, euh, comment dire, j'ai plusieurs projets sur le feu. Un sérieux, un peut-être un peu moins, mais je me rends compte que celui qui est moins sérieux, c'est peut-être celui finalement dans lequel je vais me lancer en premier. Mais c'est vrai que moi, mon, mon projet sérieux, parce que c'est quand même lui que, que j'aimerais terminer, même si parfois je me dis que ça vaut peut-être le coup de passer à autre chose, ce serait plus un roman d'anticipation proche, à la, fois, à la fois très noir, très violent, et puis néanmoins, avec beaucoup d'espoir au niveau des, des individus qui, qui traverseront ces choses, euh, ces choses noires et violentes. Voilà, je ne sais pas si j'en dis trop. <rire> non, non, bah, tu n'as... Pour tu... l'instant, c'est encore... <rire> c'est un roman. Que... Oui, ouais, ouais, un oui. C'est Parce qu'en fait, tu... Moi, comme je te connais, c'est plutôt par la science-fiction. Donc, du coup, c'est vrai que tu... Est-ce qu'on ce, est -ce qu peut dire que Selma Lagerlof est un peu une, une nouvelle façon pour toi de, de travailler dans l'imaginaire ou est-ce que tu es dans, dans ce que tu crées parce que tu t'es présenté, mais tu n'as pas parlé de ce que tu as déjà écrit Oui, c'est vrai. Donc, tu peux peut-être nous en dire quelques mots par rapport Alors, euh... à... Alors, bah, dit... les... oui. <rire> Alors c'est amusant parce qu'en fait c'est vrai que bah, la... Selma Lagerlof contre les trolls c'est un roman de, de fantaisie hein, clairement oui. parce que c'est quand même la... la magie et les créatures surnaturelles qui dominent mais les... les choses je pense qui moi me tiennent le plus à cœur sont vraiment liées à de la science-fiction, à, des... à un, cadre, un cadre scientifique, technologique aussi extrapolé puisse-t-il être. Donc, bah, par le passé, j'avais écrit une première nouvelle de fantaisie il y a très très très longtemps aux, aux éditions Souffle du rêve qui s'appelait Pharmacopée, où c'était bon c'était déjà quelque chose de parodique. Hein. Là, par contre, j'étais aussi un petit peu influencée par Terry Pratchett déjà à l'époque, <rire> où c'était une histoire de à base de licorne. Parce que bon, les licornes, quand même pas, enfin, je ne suis pas une grande amatrice de, de tout ce qui est rose, les paillettes, etc. Donc, ben là, les licornes, finalement, c'était un peu un accessoire, hein. c'était un peu secondaire dans cette histoire. Et par la suite, ben, j'ai commencé à écrire plus sérieusement des, des nouvelles de science-fiction, dont deux ben, qui sont parues ces dernières années. Et c'est plus dans, dans ces univers que, que je m'y retrouve en tout cas où j'ai le plus, le plus envie de, de pousser les choses. Et Selma Lagerloff, ça, bah, ça a été l'occasion pour moi de m'apercevoir déjà que je pouvais aller au bout d'un texte plus long que ce que j'avais l'habitude d'écrire et ouais. aussi que bah, j'étais capable de faire un pas de côté et puis de me dire bon je vais arrêter de chercher euh, si tel, euh, tel élément scientifique est, est crédible ou pas non bon, j'ai envie qu'il se passe ça allez il va se passer ça et tant pis si c'est pas... Si pas tant pis si apparemment la, la science euh, serait pas tout à fait d'accord <rire> C'est sûr que, il a, comme il y a de toute façon, il y a plusieurs choses dans, dans, dans la SF, déjà. Donc, du coup, tu as un roman de SF en projet, en gros, on peut dire voilà. ça. Voilà. Et en attendant, ben, on va lire déjà Selma Lagerloff contre les trolls. Euh, et du coup, c'est… Alors, j'ai une question. Oui, je la vois. Alors, vous pouvez parler de l'illustration. Alors, on avait parlé un petit peu en introduction. C'est qu'on ne voit pas les écritures alors oui euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'illustration mis à part qu'elle est absolument superbe mais bon ça oui, va être et rapide alors derrière il y a un troll oh oui. et ce qui est intéressant c'est le, le caractère qui et oui alors si j'ai peut-être une petite anecdote sur les illustrations c'est qu'elles ont été proposées euh, pendant, bah pendant l'écriture et quand je l'ai reçue, j'ai eu un, un grand moment de, de blocage et d'incertitude parce mmh. qu'on la voit tenir un fusil. Oui, c'est ça. <rire> et moi, ça m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit, oh là là, alors je sais qu'une illustration, ce n'est pas forcément exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais... Mais comment je vais faire Parce que pas une seule seconde, je voyais de moments ou d'occasions, puis ça ne correspondait pas au personnage. Enfin, pour moi, si elle avait un fusil en main, c'est parce qu'elle le ramassait par terre pour le poser. Enfin, pas... Donc finalement, il y a une scène avec un fusil, mais ce n'est pas elle qui le tient. Parce que je la voyais comme un personnage bah, bah non violent, puis physiquement pas très, pas très solide non plus, donc pas, pas une combattante. Donc le fusil, il, il apparaît, il se, il se fait promener dans la forêt aussi, hein, ce fusil, oui. mais elle euh, bah, ne se trouve pas amené à l'utiliser parce que de toute façon, face à un troll, c'est comme tirer sur un mur ou dans une falaise, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Non, puis ça, elle tire sa force d'autre chose justement que de oui. cette arme à feu. C'est une femme puissante quand même. Voilà, sa puissance voilà. vient d'ailleurs. c'est pas une puissance, voilà. une puissance physique. Voilà. Ni en tout cas armée, je ne sais pas si ça peut se dire. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on a répondu à la question, je pense un petit peu. Euh, du coup... Euh, il est, il est, enfin, on leur avance euh, je, donc moi ce que je, je conclurai c'est d'abord euh, je voudrais te remercier d'avoir accepté cette invitation et et puis euh, et puis qu'en fait euh, euh, ceux qui veulent te rencontrer en vrai voilà, qui sont dirais... autour de Nantes c'est euh, bah, à partir de c'est jeudi, c'est bah, ce soir c'est demain c'est demain c est c est oui. qu'à partir de demain bah, les utopiales en vrai recommencent et donc et oui. il y aura des écrivains et entre autres bah, il y aura toi Alors Lauriane moi je serais, Goury moi j'y serai en tant que visiteuse avec quand même quelques exemplaires dans mon sac mais j'y vais, bah, vais surtout pour profiter de l'ambiance, assister à des tables rondes mais c'est avec grand, grand grand plaisir que que je rencontrerai qui souhaite bah, qui souhaite discuter hein, tout simplement que ce soit de voilà. Selma Lagerlof ou de quelque chose d'autre. En tout cas, c'est donc, et oui, ce que je voulais aussi préciser, c'est que notre émission euh, est en streaming actuellement, donc en direct, mais qu'elle elle, elle sera visible. Donc, s'il y a des, des gens que ça peut encore intéresser, euh, je pense surtout euh, euh, à des gens qui ont envie de, de, de lire, qu'elle sera sur le site des Vagabonds des rêves. Euh, à disposition et qui aura un article qui sera publié sur la tribune. Donc la, re, la web revue dont j'ai parlé quand on a on a introduit notre émission. Donc voilà. Donc je te remercie encore beaucoup, bon, Lauriane, Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Je te remercie. Voilà. Ça m'a okay. fait un grand grand plaisir aussi de, de participer à, à cette première émission. Et puis c'est c'est peut-être un peuple, mais c'est un beau livre même même en tant qu'objet. Hein, c'est du beau papier, c'est c'est une belle création, une belle une belle histoire. C'est une donc, très belle euh, collection. Voilà, et puis une belle histoire surtout. Merci. <rire> voilà et puis donc je te dis à, à très bientôt hein, sur les ondes, puis peut-être à Orléans quand j'aurai l'occasion de passer peut-être voir, rencontrer les, les SFistes je ne sais pas si ça se dit orléanais, en tout cas tu leur passes le bonjour de, de la Ce part des fait. Vagabonds du Rêve et de moi en particulier voilà donc euh, on termine là-dessus euh, vous pouvez donc revoir j'insiste l'émission et puis vous pouvez encore poser des questions hein, sur le site des Vagabonds du Rêve et puis euh, bien sûr euh, on, on y répondra euh, N'hésitez pas, et puis surtout, je, je vous dis à bientôt. Donc, pour continuer notre émission, le 11 novembre on reçoit une autre personne qui écrit elle aussi plutôt de l'ASF de la c'est Kitty Stewart pour son dernier livre qui s'appelle donc le enfin, j'ai un les, blanc évangile, les, les, les évangiles oui, oui, en, selon Myriam non c'est pas ça. ça si <rire> si, l'évangile selon Myriam, Myriam pardon, chez Mnemos donc je, de toute façon on en parlera j'ai pas fini de le lire donc chut. Je suis d'abord le et D'accord. Je te conseille de le lire. Parce que mais je je compte bien le faire. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc je vous dis au revoir. Et puis, bah, écoute, euh, bonne continuation. Et puis à bientôt. Alors, à très bientôt. Merci. Sur, merci encore pour l'invitation. Merci. Et puis euh, au revoir. Au revoir. <rire> au revoir à tous. <rire> à ceux qui nous regardent. Au oui, <rire> Au revoir. <rire> <rire>